Bonjour à tous, j'aimerais faire un peu une vidéo spéciale ce soir, euh, euh, rien que regarder les graphiques tout simplement ce qui s'est passé aujourd'hui sur le Dow Jones, c'est assez euh, euh, effrayant mais dans le fond là on a comme une confirmation qu'on est tombé en bear market, euh, euh, on aurait peut-être cru qu'on aurait pu avoir un rebond mais là c'est comme une confirmation et euh, tout a arraché, euh, la tempête a arraché un peu tout, a arraché euh, L'or aujourd'hui, mais euh, on va voir ça, c'est comme l'or, c'est encore haussier. On est rendu à 1643, même si on est allé un peu plus bas aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de problème au niveau de la hausse de l'or. Cependant, les orifères, les argentifères, eux, ont, ont souffert de la même manière que lorsque le marché a craché en 2009. Euh, les orifères et les argentifères ont craché également, mais se sont revirés euh, rapidement et ont repris euh, de la vigueur. C'est la même chose qui va arriver. Je, je prétends pas être un devin, mais je suis quand même à regarder euh, ça d'une manière assez froide. Je pense que c'est le scénario qui va arriver. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit dire, euh, c'est que la journée, la, journée, la semaine, il euh, n'y a rien de beau là-dedans. Surtout, euh, on va commencer avec le Dow Jones industriel qui vient de dévisser de 1464 points aujourd'hui, c'est-à-dire 5%. Et on a une confirmation qu'on est tombé, en tout cas, euh, si je regarde à court terme euh, en, en tendance baissière, euh, les oscillateurs, on va regarder premièrement, c'est intéressant de regarder de manière mensuelle. Euh, à court terme, on est tombé vraiment euh, dans des plus bons on a cassé la ligne de tendance que j'avais euh, faite ici, donc euh, ce qui resterait à à confirmer, mais je pense que peut-être c'est ce qui va arriver. Il va y avoir un revirement à un certain moment donné, mais là, on n'est pas parti pour ça. L'oscillateur principal, c'est sur un graphique mensuel et carrément à la renverse. Donc, on regarde ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. On a cassé aussi sur le RSI. Donc... Ici on a une cassure sur les euh, le RSI, mon oscillateur principal euh, euh, s'en va à la baisse. Donc, euh, c'est donc, un scénario euh, de baisse euh, qui probablement euh, est très, très semblable à ce qu'on a vécu euh, en, deux, ben, en 2000. Il faut préciser que sur le Dow Jones, on n'a pas eu euh, un, un impact très, très négatif, comme par exemple sur le Nasdaq. Et, euh, euh, on va aller voir le Nasdaq, ce qu'on ce qu avait... Euh, la, la folie des technos en 2000, ben là c'est un peu aussi euh, une exubérance irrationnelle au niveau des technos qu'on vient de vivre euh, les derniers mois. Donc euh, on a eu une cassure assez importante et si on regarde les grands titres de technos, euh, FANG, euh, euh, Facebook, Apple, euh, euh, Netflix, en euh, tout cas toute la, la gang Google, euh, euh, on voit qu'on a eu euh, une brisure assez importante aujourd'hui. Donc, euh, où est-ce que ça va nous mener? Peut-être pas sur le Nasdaq encore. Euh, par contre, euh, sur euh, le Standard Poor's, 140 points quand même, c'est appréciable. Surtout sur le Dow Jones. Et on a encore on a un support. Euh, oui, on pourrait aller toucher cette ligne de tendance. Cependant, ici, on se trouve avoir ouais, la moyenne mobile, 200 jours. Je l'ai mis sur un graphique euh, euh, mensuel, peut-être hebdomadaire. On va voir hebdomadaire, euh, la 40 sur un graphique hebdomadaire. On a carrément cassé euh, ici. Donc, euh, c'est comme la moyenne mobile 200 jours. On est à la baisse euh, sur le Standard Poor's, sur euh, le Nasdaq, euh, le TSX euh, également. Et TSX, on prend toute une bacs C'est comprenable à cause de la dégringolade des prix euh, du pétrole. Donc, euh, non, euh, c'est pas très, très joli. On va regarder au niveau du euh, CAC. Euh, CAC, là aussi, on est en pleine déconfiture. Et on regardait souvent le CAC euh, Global Return. Euh, lui aussi, on vient de dévisser. On avait atteint euh, euh, 16 000 points, 16 500. Et là, on vient de tomber à 12, euh, 12 500. Non, non, non, c'est vraiment euh, euh, grave ce qui se passe. On, parle beaucoup, beaucoup du coronavirus, c'est omniprésent dans les médias en ce moment, mais je... le problème était plus profond que ça, et encore la Fed en remet, en injectant encore la... avec la fameuse crise des ripos, les banques ne se font plus confiance, probablement qu'il y a des banques qui sont en très, très grand danger en ce moment, et euh, on se trouve à tomber dans un scénario euh, baissier euh, paranoïaque, euh, euh, qui fait en sorte que... Euh, ce qui pourrait revirer, mais je pense que ça n'arrivera pas. Euh... Je sais pas. On... Aujourd'hui, Trump a parlé de, de couper des... des impôts des salariés, euh, même si les salariés avaient quelques difficultés au niveau de... il ouais, n'y a pas de problème, les salaires vont être payés, puis tout le... mais ça n'a pas rassuré les marchés. Au contraire, on est allé dans une bulle spéculative depuis 2009. On n'a pas réparé euh, les vrais... Euh les vrais euh, soucis qu'on avait au niveau de, de, des banques, de leurs excès, et là, maintenant, on, on continue à payer ça. Euh, J'ai aucune idée où ce qu'on va se rendre. Cependant, je voudrais regarder le graphique, euh, regarder le graphique euh, mensuel. J'en ai parlé souvent. Euh, Peut-être que je vous, en, vous, je vous en reparle si vous ne l'avez pas entendu. Ici, en 2000, on avait une dégringolade. On Prendre le Standard Poor's 500, qui représente 500 entreprises quand même, parce que les technologies, euh, le Nasdaq, c'était plus concentré sur les technologies, donc on a moins de, de, de vision de l'ensemble des entreprises américaines. Mais en 2000, on a eu une, une baisse, une dégringolade, c'était le fameux crash de l'an 2000. On voit que ça a été pas tellement brut à comparer de ce qui s'est passé en 2008 sur le Standard Poor que je vous parle, euh, ici, c'était moins abrupt. Et en ce moment, la bulle, qu qui est la bulle de tous les bulles, tous les excès, eh bien là, on dégringole assez rapidement. Même ici, si on compare la le petit, le petit dégringolade qu'on a eu en 2018, euh, ça, ça va vite comme dégringolade. Donc, euh, j'ai aucune idée. Cependant, je vous donne une théorie. C'est que ça pourrait dégring, dégringoler. Très, très rapidement. Quand on parle de crash, déjà, on est en crash. Pour moi, c'est un crash. Mais euh, ça pourrait dégringoler vraiment, vraiment rapidement. Et aller peut-être sur euh, ce sommet-là comme support. Euh, ça se pourrait très, très bien. Il euh, y a certains qui parlaient de 2400 parce qu'on euh, avait un support ici. Mais je pense que ça pourrait casser ça. Aller ici... Euh, ou aller ici, à ce support-là, 1570. Ça, c'est des scénarios qui sont catastrophiques. Et euh, le, plus, le pire des scénarios, c'est d'aller à cette euh, base-là, ici, qui serait euh, qui irait plus bas que 742, euh, au niveau du Standard Poor's, Je parmi bien. Donc, est-ce que ça va aller là? Je ne penserais pas. On va, les gouvernements vont intervenir, cependant. <rire> Les gouvernements ont déjà, ont déjà les, les banques fédérales ont déjà pris, la Banque fédérale et les autres banques mondiales ont déjà pris des mesures avant que le crash arrive. Donc, euh, je sais pas, j'ai aucune idée, mais c'est sûr qu'on est en situation très, très dangereuse. Puis, dans le fond, je rigole, mais il n'y a rien de drôle là-dedans parce que les conséquences sur l'économie vont se faire sentir très, très bientôt. Euh, anciennement, on disait que c'était à peu près de six mois à un an... Euh, on sentait les conséquences. Donc, le taux de chômage va monter. Euh, ben, c'est sûr, le taux de chômage, on peut aller le voir rapidement. Bon, au niveau des États-Unis, même si, euh, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le vrai taux de chômage parce qu'on a trafiqué un peu les chiffres euh, au cours des années. Mais euh, on, est, on en est là au niveau du taux de chômage. Euh, mais euh, ce qu'on pourrait vivre, tout simplement, c'est un revirement comme on a vécu en 2007, le crash, donc un revirement, taux de chômage qui va monter rapidement. Euh, en 2000, c'est la même chose, taux de chômage qui s'inverse pour remonter rapidement. Et c'est ce qu'on pourrait avoir dans les prochains mois. Aussi. Je ne veux pas être négatif, mais la réalité, euh, euh, c'est ça c'est que dans le fond, on a fait des abus et les banques centrales euh, sont vraiment euh, euh, fautives là-dedans ont continué à injecter des liquidités dans le marché alors qu'il de, qu devait prendre des mesures peut-être plus euh, euh, incitatives à, à faire marcher le vrai capitaliste, parce qu'on n'est plus dans, dans une économie capitaliste au niveau des États-Unis, même au niveau de ben, beaucoup de pays. On n'est plus dans une vraie économie capitaliste. C'est perverti. Des euh, on, banques ont perdu leur réel... Euh, euh, leur réelle fonction qui était de prêter de l'argent et surtout euh, leur base monétaire est basée sur euh, le néant. Donc, euh, on n'a même pas de... anciennement, on avait l'or au moins qui était <coughs> une valeur refuge. Mais là, pour l'instant, pour le moment, c'est vraiment pas ça. C'est la fiat monnaie, euh, la monnaie fiduciaire qu'on appelle, qui est basée sur euh, la confiance euh, des personnes. Donc, euh, si on perd confiance au système monétaire, mais là, on s'en va euh, dans le néant. Et en ce moment, on a tellement poussé la machine en injectant des capitaux d'une manière euh, éhontée que là, on s'en va vraiment dans une, euh, une folie euh, qui pourrait euh, vraiment être euh, euh, catastrophique, euh, voire même une grande dépression, l'ampleur de celle de 1929. Mais je ne veux pas être négatif. Il faut se dire que dans... dans il y a eu plusieurs recettes monétaires qui se sont produites au cours de l'histoire du 20e siècle. La 1944 c'en était un après la Deuxième Guerre mondiale qui était catastrophique. On a détruit l'Europe. Beaucoup de pays ont souffert. Le Japon qui était, qui était allié d'Hitler, il ne faut pas oublier, mais quand même qui était dévasté. On a reparti la machine sur deux nouvelles bases et on a eu des années de... de... <rire> on va dire de gloire 70-80 ben, 70 ans de gloire de euh, pour euh, re, repartir euh, 70-80 proche 80 euh, de repartir euh, la machine euh, capitaliste euh, dans le monde et ça a réussi dans les années, euh, euh, après la deuxième guerre mondiale dans les années 50 euh, les États-Unis, l'Amérique est repartie euh, en pleine vigueur et euh, euh, la consommation est repartie euh, mais on a changé les paradigmes et il faut se dire que dans un, les différents pays, les systèmes euh, monétaires, la monnaie, dans le fond, euh, la monnaie n'est qu'un instrument pour euh, euh, créer des échanges entre les individus. L'économie, tout simplement, veut dire euh, euh, s'occuper de sa maison. Donc, euh, que ce soit au niveau euh, euh, personnel, que ce soit au niveau euh, municipal, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau des pays, des... Même des dictatures, peu importe quoi, la, la, la monnaie est la base euh, euh, des échanges entre euh, les individus, entre les entreprises. Euh, euh, C'est euh, ce système-là qui a été perverti. On a créé de la monnaie à outrance et maintenant on se retrouve avec euh, euh, euh, un problème qui, même en réinjectant de la monnaie, euh, euh, euh, de, solutionnera pas la, la, le vrai problème. Il faut repartir sur des nouvelles bases. Euh, je pourrais vous dire n'importe quoi, mais dans le fond j'ai aucune idée sur euh, la manière qu'on pourrait euh, repartir. Euh, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais il euh, y en a qui parlent de retourner au standard stand uh, gold, gold standard. Le standard or, je pense pas que ça va arriver. Euh, on on ne voudra pas ça, cependant il faut euh, recréer de la confiance au niveau de l'économie et euh, on en est là donc euh, euh, ça va être à suivre donc pour euh, rapidement faire le tour euh, euh, de ce qui se passe au niveau des fameux taux euh, sur les bons du trésor euh, bien tout est encore en baisse euh, le 2 ans euh, c'est en crash le 10 ans c'est en crash en... vraiment vraiment le 30 ans, on est encore euh, dans un record euh, de, euh, de, un plus beau. Donc, euh, non, il n'y a rien qui change. Il faut absolument que les gouvernements, euh, les banques fédérales, les banques euh, centrales des différents pays interviennent, euh, non pas en injectant de l'argent, mais peut-être en changeant les paradigmes même de l'économie capitaliste. Et de cette manière, en... en, en fondant le capitalisme sur des nouvelles bases, on pourra peut-être euh, penser à, à, à repartir sur quelque chose qui peut faire en sorte que la population euh, puisse profiter de ce système-là. Ce n'est plus le cas du tout. En attendant, ce que je pense, je vous l'ai dit, je vous le répète, je pense que vraiment le, le salaire universel, euh, non pas que je pas une question, je, je l'ai dit dans de la ma dernière de vidéo, c'est pas une question d'être pour ou contre, mais je pense que c'est la seule, seule solution au gouvernement. Déjà, euh, Trump, euh, c'est un peu ça qu'il a fait aujourd'hui en disant que d'ici la fin de l'année, euh, les, euh, les employés et même les employeurs, euh, plus d'impôts. Donc, euh, on vient de donner un salaire euh, universel aux travailleurs. Euh, ça va s'étendre probablement à différents niveaux pour essayer de trouver des solutions pour... Euh, euh, pallier à palier à ce crash, à, à ce beer market, parce que, comme je vous dis, on tombe vraiment en beer market, il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, on a eu une confirmation. Oui, on peut avoir du rebond, tout ça, dans un beer market, ça ne tombe pas directement, euh, mais avec euh, <coughs> ce qu'on a vu aujourd'hui de... Euh, de perte sur les principaux indices, surtout avec les oscillateurs, qui démontrent, dans le fond, les oscillateurs et tout ce, tout ce qu'on regarde, les RSI, ça démontre bien que le, le, la peur qui est, qui est omniprésente sur les marchés. Et l'or continue à être la valeur refuge, je dirais même par excellence, même si on a perdu des plumes, il ne faut pas oublier qu'il y a rien que... Peut-être deux mois, on avait, je, je me souviens encore, 1550. C'est pas loin, là. On parle récemment, récemment. Et on l'a cassé. Euh, J'en avais parlé. J'avais même regardé ma, ma ligne de, euh, de brisure ici est encore euh, présente. Donc, on, <rire> on est en territoire positif. On s'en va à la hausse. Mon initiateur s'en va à la hausse aussi. Le récit s'en va à la hausse. Les minières, comme je vous dis, ne suivent pas. Le mouvement, c'est à cause de la peur engendrée. Il y a certaines personnes qui disaient que c'était dû au fait qu'on avait des appels de marge et puis il faut les vendre absolument pour pallier à ces appels de marge. Ça se peut très, très bien, mais je pense que c'est dans la panique, que ce soit les robots, que ce soit la panique générale, les orifères, les argentifères suivent le mouvement. Mais l'or demeure le refuge. Et euh, je pense que les, les orifères argentifères, euh, les juniors qui n'ont pas encore décollé du tout, du tout, même eh, qui font partie du mouvement de panique, euh, vont changer de direction. Mais il faut être patient. Dans le fond, comme je vous ai dit, c'est du long terme. Il faut vraiment regarder à long terme. Donc, c'est un peu l'analyse de la situation actuelle. Il euh, n'y a rien de nouveau. Au contraire, on, on continue à, à aller vers le bas. Et euh, si on regarde ça d'une manière froide... Euh, la chute est loin d'être finie. Si, euh, si je regarde ça à comparer de ce que, ce que nous avons vécu en, en 2000, 2006, 2000, 2007 surtout, 2008, et euh, en ce moment, euh, on pourrait souffrir beaucoup, mais euh, il faut euh, voir où, où sont les résistances. 2000, euh, on parle de 2400, de 2100 de 1591 et le plus cas scénario catastrophique qui serait 581 mais je pense pas qu'on va en arriver là euh, peut-être ici ça pourrait être le sommet ici euh, 2000 euh, ça pourrait être un revirement qui se passerait à ce niveau là ou peut-être aussi euh, c'est ça 2400 2500 ça correspondrait à la tendance euh, long terme peut-être, on va voir donc, euh, pour l'instant, c'est sûr qu'il faut être hors du marché. Au niveau des orifères argentifères, comme je vous dis, euh, il faut... Euh, ben, euh, je dirais, pour l'instant, si vous n'êtes pas embarqué dans le marché, euh, prenez votre temps. Mais euh, c'est euh, le prochain secteur qui va euh, exposer euh, peut-être de la dissonance cognitive. C'est-à-dire que je veux justifier mon argument, mais euh, je le crois vraiment. Donc, euh, pour moi... Il n'y a pas de problème, mais il faut être patient. Et surtout, au niveau des, des alphères antifères, ne pas paniquer. Donc, on se revoit bien, bientôt euh, poursuivre euh, ce marché euh, qui tombe dans un beer market.